Et bienvenue sur Brainculture.tv Comme d'habitude euh, je suis là pour vous parler de livres que je trouve essentiels. Alors c'est pas forcément des classiques, c'est pas forcément des best-sellers, mais ce sont des livres qui ont un petit truc en plus et je trouve qu'ils méritent qu'on en parle. Et heureusement, je ne suis pas la seule à vous parler de livres, car voici la chronique du public. Eh bien merci Matt. Ben, nous allons parler de folie, maintenant. On m'a demandé euh, quel était le livre le plus marquant pour moi. Et euh, le premier qui m'est venu, c'est Dja d'André Breton. que j'ai découvert au lycée et euh, qui m'a ben je pense, pour euh, la vie. C'est un livre euh, qui sort complètement de tous les livres classiques qu'on avait pu lire euh, lors de mes études littéraires. C'est un livre donc, euh, surréaliste. Euh, il n'y a pas seulement du texte, hein, on ne peut pas parler non plus d'autobiographie, même si euh, ça y ressemble euh, sous, sous plein d'aspects. Mais il y a aussi des photographies, de lieux, de personnes, d'œuvres d'art, euh, mais aussi des, des dessins de Nadja. Euh, donc Nadja, c'est une, une femme que André Breton a rencontrée, réellement, dans la vie. Et il en parle euh, très succinctement, finalement, d'elle de, dans... Euh, dans le livre, on apprend juste qu'elle est, que est une prostituée, qu'elle est pauvre et qu'elle euh, va finir internée dans un asile. Par rapport au roman d'amour, c'est complètement différent, c'est un roman surréaliste et euh, l'amour, c'est... Euh, il ne voit pas, donc André Breton ne voit pas Nadja comme une muse, mais plutôt euh, comme une porte euh, qui s'ouvre pour la création, elle est inspirante. Euh, et c'est pas un amour euh, absolu dans le sens où euh, bah parfois, quand il se promène avec elle, il s'ennuie. Euh, quand elle fait ses crises d'angoisse où euh, elle n'est plus capable de bouger parce qu'elle est fixée sur quelque chose qui l'a terrifiée, qu'elle tremble comme une feuille, bah il attend patiemment, euh, une demi-heure, comme il dit, qu'elle arrive à se calmer, mais il reste à côté. Et parfois, il la trouve complètement euh, passionnante, intrigante. Euh, il a envie de, de, de nous faire partager euh, ce qu'elle dégage et, par rapport à ses dessins, par exemple. Euh, donc moi, le, celui que je préfère, c'est la fleur des amants, où on voit le regard de Breton et celui de Nadja euh, avec deux cœurs, et la tige de la fleur est mordue par un serpent. Donc on ne peut pas dire que ce dessin soit magnifique, très beau, bien dessiné, mais l'interprétation qu'il y a derrière est vraiment euh, forte de sens, et c'est ça qui est euh, passionnant. Quand on a lu Nadja, on n'en sort pas indemne, euh, on s'imagine euh, peut-être être elle, euh, se baladant dans les rues, errant dans les rues de Paris, d'ailleurs aller euh, à Paris euh, voir euh, les rues dans lesquelles euh, euh, se passe euh, le livre, euh, dans lesquels ils se sont promenés, dans les cafés dans lesquels ils sont assis, euh, dans lesquels elle a pu lui offrir ses dessins, la, la fenêtre de cette rue qui s'illumine, voilà, parce que Nadja a des dons de voyance et chaque fois qu'elle dit quelque chose, ça se produit ensuite. Et, et donc on se balade, bon, on vit presque d'être elle, cette, cette femme libre, euh, dont, qui se pose à peine en marchant, l'âme errante, comme elle dit, et, et qui observe tout. Euh, par exemple, à l'heure de pointe, à 7h à Paris, elle prend le métro et puis elle observe les gens, se demandant euh, bah, ce qu'ils pensent, euh, quelles sont leurs vies, etc. Donc ça me fait penser à aller voir aussi ce film, euh, Les ailes du désir, de Wim Sanders. Et, et puis quand elle se promène dans la rue, elle, elle est intriguée par euh, une enseigne, une lumière, un dessin, un gant. Tout est... Questionnement, tout est, est, est sujet à observation et, et pour savoir en fait qui suis-je, la, voilà, la réponse c'est qui suis-je, qui vive et euh, la question aussi qui est soulevée évidemment dans le livre c'est la question de l'amour Donc pour toutes ces raisons bah, je vous conseille vraiment soi d'aller le lire et de l'emprunter dans la médiathèque mais vraiment c'est quand même un objet, vous voyez ça fait 15 ans que je l'ai euh, bah, qu'on aime feuilleter de temps en temps, euh, c'est un beau livre objet voilà. Merci beaucoup À mon tour Alors aujourd'hui, je vais vous parler du chardonneret de Donat Lart. Alors j'ai beaucoup hésité avec un autre livre de la même autrice hein, qui s'appelle Le Maître des Illusions et qui est dans un tout autre style mais qui est excellent quand même. Mais j'ai choisi celui-ci et je vous explique tout de suite. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, hein, sinon ça risque de durer des heures, sachez seulement qu'il s'agit de l'histoire d'un petit garçon, d'un jeune garçon hein, qui va grandir, et qui va grandir sans sa mère et très peu avec son père, et ce depuis un attentat dans un musée. C'est donc un attentat à la bombe, le musée est quasiment détruit, et dans les décombres Théo Decker, hein, donc le personnage principal, le petit garçon, voit un vieux monsieur encore à peu près vivant euh, qui lui dit de prendre un des tableaux. Ce tableau c'est, on voit un tout petit peu là, le Chardonneret de Karel Fabricius, si je me souviens bien. Et c'est un tout petit tableau qui vaut très très cher, qui, est, qui a une très grande valeur, mais qui est tout petit. Et donc Théo l'emmène avec lui et toute sa vie durant, il va le protéger. Et il le protège surtout parce qu'il ne sait pas trop quoi en faire. Il a peur qu'on l'accuse de vol si jamais il est découvert avec ce tableau. Mais évidemment, ce roman, ce n'est pas que ça. Hein. C'est une véritable œuvre d'art en elle-même, créée touche par touche, pièce par pièce et mot par mot par Donatart. Ce roman, c'est donc une œuvre d'art qui parle d'art, au pluriel, et qui nous transporte à travers les États-Unis et l'Europe et qui est même dans son dernier tiers, on peut le dire, un thriller. C'est un monument, un modèle de composition qui nous maintient entre émotion et suspense. Voilà pourquoi je me devais de vous en parler, parce que vraiment, vraiment, ce serait dommage de passer à côté. Cette émission touche maintenant à sa fin, et eh oui, désolé, mais si vous voulez participer à la chronique du public, vous pouvez nous adresser un mail à cette adresse, juste ici, et moi je vous dis à bientôt.